Salut, c'est Aitiros. j'espère que vous avez la forme, moi ça va, impeccable. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu euh, revenir sur un petit tout d'actualité qui me fait bien rigoler. Comme je vous avais dit, j'arrête de faire des podcasts politiques, euh, mais sur certains, certains moments, je dirais, euh, bien marrants ou bien craignos, parce que c'est surtout bien craignos qui va nous, qui va nous arriver, j'ai dit quand même que je, je donnerai un petit avis. Je ne fais plus comme j'ai fait pour la campagne présidentielle aussi euh, rapprochée avec autant de, de podcasts, mais comme je vous avais dit, je, de temps en temps, j'en mettrai un pour parler d'un petit peu des, des facéties, des, des trucs complètement débiles de, de ce gouvernement fantoche euh, qu'ils vont faire ou qu'ils sont en train de faire. Donc là, il y a une nouvelle chose qui, qui me fait bien rigoler, c'est le fameux variant... Euh, euh, sud-africain du, du Covid-19 qui est en train de pointer son nez plus la variole attention du singe oh là là mon dieu alors là ils, ils se sont dit euh, bon écoutez là ils se sont concertés avec l'autre cône là de, de Bruxelles je ne sais pas d'où elle est euh, au niveau de comment s'appelle des, des vaccins a dit dire, bon attendez là, là, là il, il, il faut il faut s'en remettre plein à les poches là on a eu les moutons les pigeons et tous les lobotomisés, on les a eu pendant deux ans. Bon, on les a fait vacciner à Donf. Euh, rien à foutre qu'ils aient des, des cancers ou des, des problèmes ensuite euh, médicaux, Ça n'a a à foutre malgré les, les milliers et millions de cas qui sont en train de se déclarer et que les, les professeurs... Euh, qui ont fait des hautes études, hein, des professeurs, des médecins, et tout ça me pointe du doigt, mais ça n'en a rien à foutre, ça c'est pas grave, c'est pas grave ça. Malgré que la Pologne euh, a dit également qu'ils voulaient plus jamais avoir de vaccins sur leur sol et qu'ils ne, ne payaient même pas Pfizer pour ce qu'ils avaient injecté parce qu'ils étaient en train d'empoisonner leur société, mais ça ils n'en ont rien à foutre, ça c'est pas grave. Elle a dit nous il faut, il y a un but principal, il y a un but premier, nous sommes, ils se sont concertés ils ont dit qu'est-ce qu'on est. -ce qu ils sont regardés, Macron s'est regardé avec euh, tous, les, tous les principaux de, de Pfizer, Moderna et compagnie, dit dire, bon alors on est, des, on est des bâtards, on est des pourris, bon, ça on le sait, c'est une, une vérité, mais nous sommes aussi des capitalistes, et on veut s'en mettre plein les poches. Bon. Alors on a réussi, on a réussi la, le premier round, on leur a collé des vaccins, on leur a collé quatre doses dans la gueule, je crois mieux que ça, c est, c est... on ne peut pas faire mieux que ça voilà 4 doses je crois que de toutes les maladies j'ai jamais vu autant de doses euh, rapprochées comme ça je dire, bon, enfin, bon bon peu importe et là maintenant on, on s'est s'est récupéré à peu, à peu près 1,5 ou 1,6 milliards de, de, de, de, de dollars je crois de, de, de, de, de, des, notes, des trucs astronomiques Macron lui a récupéré euh, des méchants dividendes de lui et ses potes du coup, de, de, des différents gouvernements du monde qui ont accepté cette cette farce ils se sont mis plein les poches, malheureusement, ils se sont, sont renfloués les, les poches, malheureusement, méchamment. Et ils ont dû se dire, bon là, pour 2023, il va falloir rencaisser. Après, on ne pourra pas rencaisser plus, parce que Macron a dû dire, ouais, mais écoutez, euh, je sais que les Français sont des gros pigeons en puissance, c'est des gens qui n'ont aucune cervelle. Hein. Euh, ils, ont, ils ont la mémoire, malheureusement, courte, pire qu'un qu lombric. Et comme on dit, euh, la preuve, ils m'ont revoté, ils m'ont réélu, donc... Euh... À 95%, les Français n'ont aucune cervelle, n'ont aucune mémoire, et ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Mais ce qu'ils ont, c'est que c'est quand même des, des gens, comme je les avais traités, c'est des gens qui n'aiment pas se soumettre à l'autorité quand même. Et si je leur colle trop de doses, bah, à force, ils vont dire « Oh non, non, on a marre des picoses !» Donc, on peut pas trop trop non plus les presser comme des citrons. Donc, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire une dernière année, on va leur coller des vaccins. Parce que là, il faut savoir une chose c'est que ces chiens galeux, ils ont commandé des, des doses pour, pour tout 2023. Et celle de Pfizer, là, Moderna, de, qui a son mari qui travaille dans, dans ces sociétés, qui s'en met plein les poches, elle a dû dire au gouvernement Macron, bon, « écoute, là, pour 2023, il faut absolument écouler ben, certains stocks. » Et au, au passage, bien sûr, s'en mettre plein les poches. Mais lui, il a dû dire, « Bon, écoute, là, il y a les législative qui arrive. » Alors, tu, on va, ne on, on va, on va pas en parler, on va rester tranquille, on va, on va faire le, le sous-marin on va les mettre en confiance, euh, mais passer les législatives, enfin, du moins, si je gagne les législatives, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la même arme qu'on a, qu qu a utilisée pendant plus de deux ans, la peur. Parce que la peur, c'est une des choses qui fait bouger le plus les gens. Avec la peur, tu peux faire faire à quelqu'un n'importe quoi. Mais vraiment, littéralement. C'est même pas moi qui le dis, c'est carrément, c'était même Hitler qui le disait. Il disait avec la peur... Et la peur et la désinformation, tu peux faire croire même des choses qui n'existent pas, littéralement. Mais littéralement, il disait, hein la prof, vu, vous avez vu quand il, a, il avait accusé les juifs de tous les maux de la terre, et les gens, ils y croyaient, hein ils étaient à fond pour lui, ne hein croyez pas qu'il qu il est, qu il est, il est, il est parti en guerre de lui-même, ou qu'il est arrivé au pouvoir de lui-même, le peuple l'a voté, parce qu'ils s'y croyaient à donf, ils, ils étaient là, ils étaient dit, mais le mec il a raison, le type il a raison, et on a vu le résultat. Avec la peur et la désinformation, vous pouvez faire n'importe quoi. Regardez en Russie, on, a, on accuse toujours les Russes. Ce n'est pas les Russes, le, le, le, les, les, les, comment les ennemis, c'est le gouvernement russe qui fout la merde. C'est Vladimir Poutine avec tout son entourage qui fout la merde, qui utilise la peur, la peur du nazisme ou la peur de l'Occident, de, de n'importe quoi d'autre, même si certaines choses, il a raison quand même, hein, sur les armes qui sont braquées vers chez lui, ça je ne dis pas le contraire. Hein. Mais en grande majorité, ils disent la peur, et la désinformation, la propagande. Et le peuple russe, ben, il subit, euh, ou alors il y croit par, euh, par peur. Donc voilà. Et là, c'est pareil. Il y a dû se dire bon, passer les, les législatives, si j'arrive à l'emporter, <coughs> bien évidemment, et que j'ai de majorité, ce que je vais faire, c'est qu'on ce qu va, qu va réutiliser la peur. Donc on va dire qu'il y a un nouveau variant qui sort de nulle part, de trifouiller les oies de, du fin fond de la brousse, euh et que là, il faut se refaire vacciner. Il n'y a aucune chose plausible, je veux dire, il n'y a rien qui se tient debout. C'est simplement, un, un que dira-t-on enfin, C'est une, une personne qui a, a l'âge, c'est ça, qui dit, il y a un variant, personne ne l'a signalé. Je veux dire, pour l'instant, voilà, c est, c est, ça reste toujours une souche de Covid-19. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui... Ça ne provoque pas des millions de morts. Il n'y a pas des millions de morts sur le carreau. Hein. Donc, c'est une, une souche complètement débile, parce qu'il peut vous dire qu'une souche apparaît tous les jours. Hein. Vous n'êtes pas là pour vérifier. Donc, c'est une nouvelle souche qui apparaît. Euh, une souche de Covid qui, qui sort de nulle part On ne sait même pas d'où elle sort, sort D'ailleurs, d'ailleurs, leur souche, on ne, sort jamais, on ne sait jamais d'où elle sort C'est toujours des souches qui sortent de nulle part et qui repartent d'elles-mêmes Voilà, vous n'avez qu'à remarquer, les anciennes souches, ils n'en parlent plus Ils ne disent pas, ouais, elles sont, elles sont graves, elles sont toujours... Non, non, elles sont, elles sont disparues elles sont arrivées, elles ont dit salut les gars vous avez vu ça va, la, ça va la former tout tranquille et après même pas une fois que vous êtes vacciné, on n'en parle plus du tout voilà, c'est fini c plus ça c'est comme le covid il arrive à certains moments clés il arrive euh, vers novembre ils ont dit, euh, attention ils ont même dit exactement quand est-ce que c'était, c'était vers le 16 novembre très exactement, parce qu'il parce qu est précis le Covid, il faut lui sortir, faut lui, faut lui reconnaître une chose, c'est que c'est un, un, un, un virus qui est ponctuel. Ah oui, non, il n'est pas en retard. C'est, il est, il est, c est un, c'est un virus qui est exactement à l'heure, au moment donné, il arrive à l'heure. C'est un, un bon travailleur, quoi. Je veux dire, il est vraiment, il est, il est, il est fait partie du, du gouvernement en marche. Comme il avait dit Macron, il a dit qu'on était des branleurs, qu'on était des gens qui n'aimaient pas travailler, des réfractaires, qu'il fallait se mettre en marche, qu'il fallait se mettre au travail. Eh ben, le virus, il, il est il est exactement dans l'idéologie de Macron. Voilà. C'est un virus qui arrive. Il n'arrive pas en octobre, il n'arrive pas en décembre, il arrive en novembre. Et attention, le novembre, en novembre, il arrive le 16, très exactement. Il est précis. Bientôt ils vont vous dire même à l'heure près qu'il arrive, pour vous dire les conneries que, que les gens avalent. Donc ce, cette variante là qui arrive très exactement le 16 novembre, 16 novembre. Hein, je veux dire, attention, hein, c'est pas le 15 ou le 14, hein, c'est le 16, le 16 novembre. Là, ils vont vous sortir une nouvelle connerie. Et là, ça va être pour écouler les stocks de, de, de tout 2023, ce qu'ils avaient dit qu'ils devaient faire. Donc vous allez, ils, ont, ils ont annoncé, d'ailleurs, ils ont même annoncé d'avance, pour vous dire. Hein. Avant, les, les médecins, quand ils faisaient une, une dose de vaccin, ils regardaient l'évolution des choses. Ils disaient, bon, on va commencer par une. On va voir. eux Non, non, non. D'emblée, ils ont dit qu'il va falloir 4 de plus. Voilà. Ils ne savent même pas l'évolution. Ils ne savent pas comment ça va se dérouler. Ils ne savent pas comment ça va passer. Mais il en faut quatre de plus. C'est comme ça, c'est comme ça, Tu ne pas à comprendre, tu, tu, tu en fais 4 de plus, voilà. Donc on ne sait pas comment ça va, c'est 4 de plus. Ils ont annoncé que ça va aller pour, pour les enfants, bon, ça fait déjà annoncé, à partir de 5 ans, donc les pauvres gamins picosent dans la gueule dès l'âge de 5 ans, je crois même, j'avais entendu même 2 ans, Moi, je crois qu'ils ont dit, à 2 ans ça fait un peu trop petit, après les gens ils risquent vraiment de, de partir en, en clash, donc on va dire 5 ans, voilà, bon, enfin, ça, ça reste toujours des enfants les pauvres l'âge De 5 ans, euh, passé un moment, il y avait même, ils voulaient même faire aux nourrissons. Enfin, ils ont dit non, là, là, c'est un peu trop violent, là, là, là, là, c'est un peu comme quand on tue des petits chats. Là. Non, non, non c'est pas on tue des gens, mais à partir de 5 ans, voilà, là ça fait un peu mieux. Enfin, c'est mieux que, que avant, c'est trop petit. Voilà. Donc, alors ça va être euh, le 16 novembre, quatre doses dans la gueule. Les enfants vont être pris dans, dans, dans, dans la connerie aussi. et comme si ça ne suffisait pas, ils ont dû se dire, parce que, attendez, attendez, ils, ils pensent à l eux ils pensent à leur compte en manque Ça, c'est un peu comme quand tu vends quelque chose, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vends, par exemple, je vends une moto, mais euh, tu ne vas pas vendre la moto pendant la Vita Eternam. Après, il faut bien que tu crées des nouveaux designs, des, ou même pour les voitures ou les consoles de jeux, ce que tu veux. Et, alors, ils se dire bon, le Covid, ça ne va pas durer, Vita Eternam, il faut bien qu'on leur trouve une nouvelle maladie, parce que visiblement, rien qu'avec la peur, on leur va faire n'importe quoi. Qui a dû se dire, on, on va chercher, on va trouver la variante du singe, le, la variole du, siin, du singe. Et bientôt, ça sera la variole du chat, après la variole du chien, la variole du moustique, de ce que tu veux. Voilà. Et. <rire> et ils vont vous créer un nouveau, un nouveau vaccin, parce qu'ils ont dit, ah oui, le, les, les scientifiques sont vraiment, euh, ils sont vraiment, ils ont vraiment peur, vous voyez, ça y est toujours la peur, hein. vous avez vraiment peur, ils ont dit la variole du singe, on le surveille de loin, mais on a peur que ça dégénère, oui, attention, oh mon dieu, la variole du singe. Un truc qui sort de nulle part, genre là, je n'ai entendu parler, hein. je sais même pas d'où ça sort, la variole du singe, même si un jour, peut-être hypothétiquement, c'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, ça n'a ça pas fait grand bruit, parce que ça n'a ça, ça jamais rien fait, bon, enfin bon, moi, peu importe. Euh, puis généralement quand c'est de la variole du singe euh, ah oui ils sont malins, remarque non, non, non, ils sont, ils sont malins ils ont dit la variole du singe parce qu'ils ont dû se dire le singe c'est l'espèce qui se rapproche le plus de l'homme donc forcément si ça touche le singe ça peut toucher l'homme, ah oui, non, non, c'est vrai effectivement parce qu'ils si auraient dit la variole du chat ou du chien ou de je ne sais pas quel autre animal on aurait dit, bon attendez, un chat et un chien, ça ne ressemble pas au niveau génome, alors que le singe <rire> comme il y a toutes les théories à la con quand on descend du singe a dû se dire, oui, ben voilà ben attends et puis après, tu ne après, après, après, réfléchis pas, tu fais vacciner, tu ne fais pas chier. Voilà. Donc Ce qu'on veut, c'est qu'on encaisse. Tu comprends On encaisse. Voilà. Donc, à partir du mois de novembre, ça va être vaccin Covid. Et quand au bout de 2023, tout 2023 sera passé, ça va être vaccin Covid variole du singe, voilà, vous inquiétez pas, ils vont vous, avoir, ils vont vous annoncer un, un, un scénario catastrophe, il y aura des morts, il y aura des blessés, ils vont vous faire croire qu'il y a plein de gens morts, vous savez quand ils disaient qu'il y avait des gens morts dans les hôpitaux, il y a plein de gens morts, il y a, il y a plein de scientifiques et de professeurs, des gens réputés, je ne vous parle pas des cloches, ils ont dit en vérité, ces gens qu'ils annonçaient morts, il a dit, il n'y en avait que très peu, c'était des gens qui mouraient de, de choses naturelles ou de maladies annexes, autres, dans les hôpitaux, comme il y en a des millions et des milliers euh, chaque jour dans les hôpitaux France voilà. des gens qui meurent de cancer normal ou qui meurent de je sais pas trop de quoi d'autre euh, voilà donc ça n'a rien à voir avec le covid et, et en vérité les, les hôpitaux n'ont jamais été débordés donc c'est une vaste connerie et les gens ont gobé ça donc là ils vont ils vont faire d'abord le, le covid pendant tout 2023 et voyant qu'en 2023, bah après, ils ne peuvent pas non plus vous faire vacciner à Vita éternelle, donc ils vont vous dire une vaccination par an, parce qu'ils vont quand même garder ça sous le coude. Bah, t as, t as, ça, ça c'est un peu comme les marques de moto. Ils se gardent toujours un modèle sous le coude de ce qu'ils vendent le plus, avant de lancer un nouveau truc. Ah ben bah oui, il faut quand même que l'argent rentre dans les caisses. Mais après, ils vont vous dire il y a la variole du singe. Et là, ça va repartir pendant 4, 4 ans de plus, avec tout Macron. Ils vont vous dire, oh, la variole du singe, après il y aura autre chose, après il y a une mutation, etc., etc., etc., et puis voilà, etc., et ça n'en finira plus. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Maintenant, vous ce que vous voulez. Après, je veux dire, après tout, il y a des gens qui, qui visiblement, qui ont l'air d'accepter ça ou qui aiment ça, Ils se font prendre des picos. Moi, je vais vous donne un conseil. Moi, je ne me suis pas fait vacciner dès le début. Je n'ai pas une seule dose. Moi, leurs conneries, c'est les garde pour eux. Je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas contre la vaccination. J ai, j ai, je me suis vacciné de tout. De, que ça soit le tétanos, ce machin et tout ce que vous voulez. Mais ça, ces conneries-là, ce n'est pas de la vaccination, c'est de la merde. C'est un truc qui mène nulle part. Donc, moi, je vous donne un conseil. C'est un, ne pas vous faire vacciner et d'arrêter les conneries. Et de, de, de couper un peu la télé et d'arrêter d'écouter leurs conneries. Ou toutes les chaînes d'infos à deux balles, BFM TV, Sud Radio, même Sud Radio. Pourtant, vous vous dites « Oh, Sud Radio, ils sont bien. » Non, non, mais ils sont tous pareils. C'est tous des journalistes. Que ce soit BFM, que ça TF1, France 2, France 3. Ce que vous voulez. De ne pas les écouter. De couper la radio, de couper l'Internet. De faire votre vie tranquillement et de ne pas écouter les conneries du gouvernement. Parce que c'est un gouvernement de taré. C'est un gouvernement de voyous de voyous, hein. c'est vraiment une voyoucratie, malheureux à mort, hein. gouvernement de voyous, et, euh, et là ils ont, ils, ont senti, ils, ont, ils ont senti le faible, ils ont senti aussi les, les pigeons, voilà ce qu'ils ont senti, et ce gouvernement là, c'est un gouvernement de bâtard absolu, excusez-moi, à un moment, il faut dire les choses en face, et eux ce qu'ils sentent, ils ont senti deux choses, ils ont senti que vous étiez des faibles, et que vous étiez des pigeons, voilà, majoritairement c'est ce qu'ils ont senti, d'ailleurs il y a même un, un ministre, ça lui a échappé, il a dit on a vu qu'avec la peur on pouvait faire bouger n'importe qui, voilà, donc euh, c'est pour ça, arrêtez vos conneries, sinon on va, de, on va terminer comme en Chine, où ça va aller de pire en pire, et, ça va, et ils vont vous imposer n'importe quelle connerie, d'ailleurs dans les, dans, les, dans, les, dans les rayons, ce qui bientôt va arriver ça va être la reconnaissance faciale, à la chinoise, hein. pareil, c'est pareil qu'en Chine, ça veut dire que n'importe où vous allez dans la rue, vous allez être flashé au niveau de votre visage, vous n'aurez plus aucune, euh, aucun endroit où vous serez, comme on dit, anonyme. Un peu comme dans le film Minority Report avec Tom Cruise, enfin, c'est exactement la même chose. De partout, où vous irez n'importe où, vous allez être flashé, on saura exactement où vous êtes. Deux, il y aura un passe européen où, où, où, avec un permis à point. Ça veut dire que euh, selon les choses que vous faites dans la vie, selon si vous obéissez ou pas au gouvernement, <rire> sur tout ça, vous allez avoir un quota de points. À la chinoise, selon pareil, vous avez un quota, par exemple, je ne sais pas, de 50 points. Comme un permis à point. Une fois que vous n'avez plus de points, vous n'avez plus de, de droits dans la société. Il y aura des choses comme ça qui vont arriver. La seule chose qu'il y a, c'est <coughs> qu'ils ne peuvent agir que si vous vous laissez faire. C'est ça le truc. Si vous dites non fermement, ils reculeront. Ils n'oseront plus. Mais ça, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Chacun, chacun, chacun et chacune, à votre niveau, vous pouvez refuser des choses. Si vous dites non et qu'à d'autres personnes, vous leur dites de dire non, si, et bien sûr de le faire, hein, de ne pas, de pas accepter ça, vous allez voir qu'ils ne pourront pas le faire. Grâce aux non-vaccinés dont moi je fais compris, il y a énormément de stocks de, de vaccins qui ont été foutus à la poubelle. Parce qu'ils sont aperçus que ces gens-là, nous on a dit non, on n'a pas rentré dans ce système-là. Et ça les a fait chier, ça leur a fait perdre du pognon à mort et ça leur fera les pieds. Mais si vous rentrez dans ce truc-là, vous allez vous faire vacciner à mort, vous, vos enfants. Ils vont vous, ils vont vous piquer pour tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire moi qu'il y a énormément de gens qui sont malades et vous allez tomber malade. Parce que ce sont des vaccins qui sont expérimentaux, qui ne sont pas du tout testés. Pas du tout. En gros, vous êtes des cobayes. Voilà. Ils vous les testent sur vous. Ils regardent ce que ça fait sur vous. Il y a, il y a le, les professeurs, là, Raoul et tout ça, qui ont dit, normalement, pour regarder les effets d'un vaccin, quels qu'ils soient, il faut au moins entre 2 et 5 ans. Et encore 2, c'est même très juste. Il a dit même 5 ans. Pour voir l'évolution. Pour voir à peu près comment le vaccin réagit sur le corps. Parce que le corps, euh, il peut très mal le prendre. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé le vaccin et ils vont l'injecter aussi sec dans la gueule. Et là, ils voient ce qui se passe. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes malades. Moi, toutes les personnes que je croise qui ont fait ce vaccin sont malades maintenant. Et carrément, je suis touché dans ma propre, dans ma propre famille. Euh, J'ai des, des membres de ma famille qui, depuis qu'ils ont fait ça, ils ont des infections pulmonaires, ils ont du mal à respirer, ils ont des maux de tête terribles. Je connais des personnes qui, depuis qu'ils ont fait le vaccin, ils sont devenus dépressifs. Mais attention, dépressifs euh, sévères. Hein. Ils ne dorment plus la nuit du tout, ils sont obligés d'être sous-cachés. D'autres personnes, ça leur a déclenché des, des, des cancers, des œdèmes. Ils ont des œdèmes, ils ont des boules qui ont apparu dans le corps, ils sont obligés de vérifier, ils ont fait des des, des, des, des, des radios et tout ça, et ils ne comprennent pas. Il y a plein, plein, plein de choses. Je veux dire, la liste, elle est longue. Il y a des gens qui ont eu des paralysies superficielles, totales. Je connais une fille qui devait rentrer à la gendarmerie, elle a fait le vaccin parce que c'est obligatoire dans les forces armées. Elle a eu euh, tout le bas du corps qui a été paralysé. Elle est restée six semaines comme ça paralysée. Là, ça commence à revenir, mais c'est reparti dans les mains. Elle n'a plus du tout de sensation dans les mains. Plus rien. Donc maintenant, elle garde avec ça. À vie, elle n'aura plus de sensation dans les mains. Comme si, vous savez, vous avez les mains vraiment engourdies. Des choses comme ça. Etc. etc. Je veux dire, la liste elle est longue. Il y a des femmes qui ont des problèmes de règles. Elles ont des règles extrêmement douloureuses maintenant. Elles ont des pertes de sang terribles, elles ne peuvent plus se lever. Des choses comme ça. mon Bref, la liste, elle est longue, elle est longue. Donc, pour vous dire, et là, vous allez accepter de vous faire injecter un nouveau euh, vaccin. Je ne peux même pas un vaccin, c'est un autre poison. On va dire. Tout ça pour, pour que ces sociétés pharmaceutiques encaissent à mort, pour que des gens, des corrompus comme Macron <rire> puissent en mettre plein les poches. Voilà. Alors, moi, je vous donne un conseil c'est de dire simplement non. Voilà, non. Peu importe la pression de votre entourage ou des moutons qui veulent le faire, c'est leur problème. Pas, mais vous, vous C'est à vous d'avoir la même force de caractère et de dire non. Voilà. Moi, j'ai eu énormément de pression. Ça fait deux ans que je ne me suis pas fait vacciner. Pas du tout, pas une seule dose. Mais j'ai dit non. Et tous ceux qui sont fait vacciner au début m'appelaient réfractaires, ils m'appelaient oui, tu es quelqu'un qui ne veut pas obéir, machin comme ça et compagnie. Ils sont tous malades maintenant. Maintenant, quand ils me regardent, ils n'osent pas me regarder dans les yeux. Ou alors, ils ne m'adressent plus la parole parce qu'ils ont peur que je leur dise en face. Beaucoup de personnes, maintenant, ils, comme on dit, ils n'osent même plus me parler. parce qu'eux sont tombés malades. Eux sont dans la merde. Pas moi. Voilà. Écoutez, je voulais juste revenir sur ça. Et euh, donner mon petit point de vue. Hein. De toute façon, ça reste à mon échelle, à mon niveau. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je vais attaquer sur un deuxième podcast, sur un autre sujet d'actualité. Et on va, se, on va bien se marrer également. Allez, ciao, ciao. A plus.